Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de la série Space Inventors. Alors, dans la précédente vidéo, on en était resté là, on pouvait shooter ici l'ennemi de la vague et on pouvait scorer. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir mettre en place pour continuer notre jeu, c'est tout simplement ici euh, bah, de gérer la possibilité que le player perde. C'est-à-dire que la vague ici va descendre à chaque fois et si on n'a pas détruit tous les ennemis, un va forcément venir rentrer en contact à un moment avec notre player. Donc, à ce moment-là, quand on est en contact avec le player, évidemment, euh, on a perdu. Donc, notre player doit exploser. Ensuite, euh, la vague doit repartir à sa position initiale, moins ceux qu'en fait on a, on a déjà détruits. Et euh, redémarrer tout simplement. Évidemment, à chaque fois que le player perd une vie, on va devoir enlever euh, ici euh, un slot. Et euh, évidemment, quand les trois slots seront consommés, bah, euh, on va devoir tout simplement gérer la, la partie Game Over. Bon, dans cette vidéo, on va simplement l'indiquer dans la console parce qu'on aura déjà fait le plus gros. Et on va voir tout ça par la suite. Donc euh, voilà, je vous propose maintenant de retourner dans le projet. Et on va voir comment on peut opérer pour gérer euh, cette situation. Nous voilà de nouveau dans le projet Unity et vous pouvez observer que j'ai un nouveau son ici dans le dossier Sound qui s'appelle Explosion. Donc, donc ce qui va nous permettre tout simplement euh, bah d'améliorer de, l'animation euh, d'explosion de de, de, de, du joueur et on va se servir de son évidemment à ce moment là. Alors justement pour euh, savoir ici quand la détection, quand le, le, le, le player rentre en collision avec un alien, on va devoir utiliser le player. Alors évidemment au niveau ici de ses composants, on va devoir rajouter un box collider 2D parce qu'on peut voir que par défaut il n'y en avait pas au niveau de notre player on ne l'avait pas fait et on va le passer en is trigger alors moi je vais utiliser is trigger parce que je vais ici euh, détecter plutôt on trigger enter, pourquoi parce que ce sera plus simple que la collision parce que je serais peut-être obligé de mettre encore un rigid body ici et je n'ai pas forcément envie au niveau de mon player donc on va aller éditer, éditer pardon, le script euh, player controller et on va tester tout de suite euh, pour voir si notre collision fonctionne donc on va aller ici en dessous euh, et on va tout simplement ici créer une méthode qui va être ben, vous la connaissez on enter to d. Donc c'est très simple, on sait que les aliens ont un tag, donc pour ça on va faire un if et on va tester tout simplement si l'objet avec lequel en collision euh, a un tag. Donc on va faire un compare tag et ici on va indiquer alien. À ce moment-là, si c'est le cas, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un simple print pour voir si la détection opère. Je vais faire un print ici, euh, « Player dead ». Voilà, c'est juste pour tester. Si j'enregistre, on va pouvoir tester ici, voir si ce système de collision fonctionne bien. Alors pour que ça aille plus vite, parce que là on va devoir lancer le jeu plusieurs fois, on va déplacer notre objet Wave et on va le mettre beaucoup plus bas. Ce qu'on va faire aussi, on peut voir qu'il y a une vitesse par défaut de 0.8, je vais mettre ici 0.1 pour que ça va beaucoup plus vite. On va mettre la console et on va tester et on va voir que si... Alors, pardon, je vais enlever ici le Maximize On Play et on va pouvoir tester que lors de l'entrée en collision, on va voir si on a bien le message. Et on a bien le message. On peut voir d'ailleurs qu'on l'a plusieurs fois. Évidemment, j'utilise un on -trigger hunter. On peut voir qu'il y a eu 15 entrées dans le collider. Bon, tout ça fonctionne très bien. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est voir un petit peu comment on va opérer euh, pour ça. Alors maintenant, on va devoir faire exploser notre player aussi. Alors, pour ça, euh, on va utiliser euh, une, une méthode de nouveau qui va être ici. Alors, on va... Plutôt ici de lancer tout dans le if, ce qu'on va faire, on va créer, une, on va utiliser une coroutine en fait pour faire euh, exploser le player. Pourquoi Parce qu'on va devoir faire un, un tas de choses. On va devoir notamment stopper la vague et tout ça. Et euh, surtout, je vais devoir attendre, faire une temporisation tout simplement. Vous allez voir, parce que si j'utilise pas de coroutine, on va d'ailleurs le faire tout de suite, on a pu voir qu'on avait plusieurs collisions. Alors, déjà, on pourrait stopper la vague, ce qui serait euh, une bonne chose. Donc, pour stopper la vague. On va aller au niveau de notre web script. Et on en était resté là. Donc on va créer ici une méthode publique pour pouvoir y accéder depuis l'héter. Et on va l'appeler tout simplement wave euh, stop. Voilà. Ou stop wave, ce qui me semble un peu plus logique si je recherche stop wave. Voilà. Donc dans cette méthode, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais, euh, de la même manière que je l'ai fait ici quand on gagne, c'est-à-dire qu'ici on s'en occupera plus tard, on va faire un stop all coroutine. De manière à euh, voir avancer. Euh, Notre vague. Alors, on peut déjà le faire. Et donc, ici, ce qu'on va faire, on va aller chercher ce script au niveau du player controller. Alors, comme euh, je risque euh, bah, de devoir encore intervenir sur ce wave script, vous allez voir par la suite, plutôt que d'aller faire un get component ici, euh, euh, game object found et tout ça, on va créer une variable qui va nous permettre ici, on va la mettre juste en dessous, d'accéder à ce script. Donc, on, le script s'appelle wave et je vais l'appeler ici, moi tout simplement, wave script l'utiliser dans le dans ici euh, mon script donc au niveau du start évidemment j'affecte dans wave script je vais aller chercher un game object point je vais faire un game object point find hein, comme d'habitude et on va aller chercher si l'objet qui s'appelle wave et on va aller chercher le composant qui porte exactement le même nom. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ce WaveScript, je peux l'utiliser plutôt que de faire un Game Object Fun. Et quand je vais l'aurai besoin plusieurs fois, ça risque d'être embêtant. Donc, je vais mettre ici WaveScript. Et là, normalement, comme ma méthode est publique, j'aurai accès ici à... Euh, alors, la méthode s'appelait... Euh, bah, je ne sais plus. Alors, on va aller voir ici. Donc, dans le, le WaveScript... Euh, StopWave, pardon. Donc, ici, si je tape StopWave, on peut voir qu'il est bien là. Donc, on va pouvoir tester tout de suite pour voir ce, qui, euh, ce que ça donne. Donc, je lance... Et là, on peut voir que ça s'est bien arrêté, c'est correct. Le souci, c'est que vous allez voir ici j'ai player dead ici deux fois, j'ai deux occurrences parce que là je suis en collapse. Regardez, j'ai bien deux détections. Pourquoi bah, Si on zoome un peu euh, au niveau de la wave, voilà, ici on va pouvoir observer que, voyez, le collider de mon player, en fait, si je prends mon player, on peut voir qu'il est en collision ici avec les deux. Alors, de toute façon, on aura le problème. Même si on le baisse ou qu'on met un collider comme ça, on aura toujours la possibilité donc d'avoir deux collisions parce qu'ils sont assez rapprochés. Alors, on avait déjà eu le coup. Alors, je vous avais dit que ce pas produit ici, mais c'était produit pendant mes tests. Et là, du coup, moi, je voudrais qu'il n'y ait qu'une seule détection parce que sinon, bah, ça va lancer deux fois, en fait, euh, au niveau ici euh, de le collision. Ça, ça, ça va s'exécuter deux fois. Or, moi, je veux qu'il s'exécute une fois. Donc, on va utiliser euh, pour ça. On a une plusieurs possibilités, mais moi, la, la, la, la possibilité qui me plaît le plus, c'est d'utiliser simplement une coroutine euh, à ce niveau là donc qu'est ce qu'on va faire Bah ben ici on va faire la même chose je vais créer une variable on l'avait déjà fait qui va s'appeler ici euh, détecte alors qui va être de type boolean qui va s'appeler détecte tout un et puis qui va être égal à tous c'est à dire que je veux détecter voilà alors si je détecte ici ça voudra dire tout simplement euh, moi je vais utiliser une coroutine pour pas qu'il y ait plus que deux détections, euh, par exemple, sur 02 flotte, ce qui devrait suffire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici euh, créer un IE enumérateur par exemple, qui va être. Euh, alors comment on va faire On va le faire en dessous, on va l'appeler IE numérateur Alors comment on peut l'amener? L'appeler, pardon, on va l'appeler quelque chose d'assez spécifique. Allez, on va l'appeler alien euh, kill player. Voilà, comme ça on le sait. On sait ce que c'est. Voilà. Je ne passe pas de paramètres. Ici, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement ici faire un wave stop. Ça, ça va aller là-dedans. Ici, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ici un start coroutine De la coroutine qui s'appelle Alien euh, Kill Player, évidemment. Et pour le moment, et là, je n'ai aucun argument. Donc ça, c'est parfait. Par contre, ce que je dois faire, c'est ici ajouter aussi s'il y a collision avec un alien et que detect est égal à tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire Ensuite, s'il est égal à tout je vais lancer ma coroutine. Or, ici, moi, je vais dire que detect... Il est égal à false. C'est le premier argument que je vais passer. Pourquoi Parce que du coup, ça ne pourra pas redétecter ici, tant que ma coroutine n'est pas terminée. Et justement, cette coroutine, à la fin de la coroutine, je vais dire que détecter est de nouveau égal à true. Donc ici, euh, dans ma coroutine, je vais pouvoir faire un yield, return new wait for second, par exemple. Et moi, ici, euh, bah, qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre 0.2 float. Comme j'ai dit, ça devrait suffire. Alors, une fois que c'est passé, ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire que detect, il est égal, évidemment, à true. Comme ça, je peux redétecter. Euh, par contre, là, ce code, ici, je vais le mettre tout simplement en premier lieu, avant la temporisation. Voilà. Donc, ce qui devrait maintenant m'amener, si je teste, j'en bien enregistré, je relance, on devrait pouvoir observer le même résultat, mais avec une seule et unique collision. On teste, on attend. Et là, on peut voir que j'ai bien euh, alors ça a bien opéré. par contre je n'ai rien du tout alors pourquoi on va aller voir ça alors j'ai peut-être enlevé le print par contre, exemple, par exemple bah oui évidemment euh, donc ici je vais mettre un print print alors qu'est-ce qu'on va dire on avait mis euh, player dead voilà c'est ça qu'on avait mis il me semble donc là voilà excusez moi j'avais oublié d'enlever euh, j'ai laissé le euh, oublié le print et donc du coup on peut observer donc là, qu'est-ce que ça donne On peut voir qu'ici j'ai une seule et unique occurrence, si je fais un collab, j'ai bien une seule et unique occurrence maintenant euh, de la détection de collision. Donc c'est vraiment intéressant parce que dans ce cas-ci, ça nous permettra vraiment de connaître... Euh, on peut voir que 0,2 flotte ça suffit, évidemment ils sont les uns à côté des autres, donc ça c'est parfait. Donc voilà pour ce qui est ici de ce petit problème qui est réglé. Alors maintenant on va s'occuper de l'explosion. Alors pour s'occuper de l'explosion, évidemment on va faire une animation traditionnelle avec Unity. Donc je vais aller afficher ici dans « Animation », je vais aller chercher euh, « Animation », la console d'animation, et je vais la positionner en haut à droite. Voilà, et on va écarter un petit peu, histoire de voir ce qui se passe, je vais zoomer pour mettre ici mon « Player ». Alors évidemment, je vais sélectionner le player, je vais créer une animation maintenant. Donc je vais faire « Create animation », enfin « Create », tout court. Et ici, je vais créer un dossier pour mes animations, parce que c'est les premières, étant donné qu'on n'avait pas animé, euh, comme vous, euh, vous l'avez aperçu, euh, les aliens avec l'animation. On a fait un système différent, c'était plus pratique techniquement. Alors ici, je vais l'appeler tout simplement « normal ». Donc la première sera « normal ». Évidemment, j'aurais pu mettre « player », mais bon, là, ça, on, on sait que c'est « elle. Donc je vais faire un add property tout simplement pour avoir un transform. Donc je vais faire une position tout simplement. Et là maintenant, évidemment, cette animation, le but c'est qu'elle se joue et que c'est simplement le player. Par contre, je vais avoir besoin maintenant d'une deuxième animation qui va s'appeler explosion par exemple. Dans cette animation, on va aller chercher notre planche de sprite. Et là, on peut voir que dans notre planche de sprite, on a euh, ici sprite sheet, euh, l'explosion traditionnelle et ici euh, l'explosion du, du player. Alors comment on va opérer Alors je vous rappelle que si elles ne sont pas bien mises, vous sélectionnez votre planche de Sprite, Sprite Editor, vous zoomez et vous regardez, elles sont dans le bas. Parce que le découpage peut être un peu aléatoire. Ici on peut voir que moi je l'ai déjà adapté, mais vous pourriez avoir tout simplement ça. Et auquel cas ce ne serait pas ce qu'il faut. Donc il suffit de la recadrer comme ça en faisant un Apply. Et ensuite on referme et là on va pouvoir observer que ça vient bien se mettre à jour. Donc euh, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici euh, dans cette explosion jouer... Le premier sprite d'explosion qui va être tout simplement celui-ci. Donc, je vais le glisser, déposer ici. Et le deuxième, ça va être celui-là. Alors, on va se poser un problème. Vous allez comprendre. C'est qu'ici, je le positionne là. Voilà. Et si je fais play, on peut observer que ça fasse bien. Mais je ne vois pas le deuxième. Pourquoi je ne vois pas le deuxième Parce que, bah, regardez, mon animation ici, c'est bien la première explosion. Mais quand je passe ici, je fais à ça. Et après, qu'est-ce que je fais bah, Comme j'ai n'ai plus rien derrière, je repars à zéro. Donc, en fait, je fais que ça. Donc, ça ne va pas. Donc, ce que je vais devoir faire ici... Bah, c'est ajouter une propriété, par exemple. Déjà, je vais utiliser Sprite heures. je vais choisir Enabled. Donc, on peut voir qu'ici, la propriété Enabled, hein, si on agrandit, on va voir un peu plus, voilà, elle est bien ici sur cette ligne, et c'est celle-ci. Donc, on peut voir ici, alors non, je n'ai pas pris le bon, ce sera celle-ci, voilà. Donc, si ici, si, je fais euh, décoche, on peut voir que là, j'ai plus rien. À partir de là. Or, moi, euh, je voudrais garder justement ça, et ce que je vais faire, je vais ici créer une deuxième, alors, qui servira à rien, mais je vais cliquer là, voilà, comme vous je vais la, en fait, la rendre, les deux vont permettre euh, de, comment dirais-je, regardez, première explosion, alors là, j'ai ça, voilà, la deuxième explosion, là, ici, alors, je ne sais pas ce que c'est, je vais le supprimer parce que je crois que j'en ai un trop, voilà, euh, ici, j'arrive bien à mon Enabled euh, égal euh, false, c'est-à-dire que ça devient noir, et ça joue encore un petit peu, c'est-à-dire que mon animation, maintenant, si je fais play, on devrait voir la différence, vous voyez Grâce ici à ces deux points. Donc ça on reviendra sur la, la, la vitesse et tout ça un peu plus tard. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais en tout cas ici on peut voir que maintenant dans notre dossier Asset on a bien les deux animations. Et on peut voir ici d'ailleurs qu'on a un player. Alors pourquoi vous avez ce, cet objet qui est un player contrôleur C'est tout simplement, et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous utilisez Unity et que vous créez une animation, automatiquement vous pouvez voir que ça vous ajoute un animateur. Or cet animateur maintenant on va aller le voir. Donc on va faire Windows. Euh, animation et là on va choisir animator donc on peut le voir ici alors cet animator il, euh, il est affecté au player on peut voir donc tout a été fait par défaut, maintenant j'ai bien mes deux animations alors comment je vais faire maintenant pour opérer d'une animation à l'autre alors ça va être assez simple ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va utiliser ici euh, dans normal alors je vais la mettre là et elle je vais la remonter on va utiliser des transitions pour partir de normal à explosion et inversement. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre paramètres. et ici, on va créer une variable de type trigger. La première, on va l'appeler normal, normal. Donc, en fait, euh, ici, ça, ce sera pour jouer en normal. Et on va créer une deuxième, en trigger de nouveau, qui va être explosion. On va les nommer pareil, ce sera un peu plus simple. Par contre, on ne va pas faire comme moi, on va faire des lettres. Enfin, trigger explosion, Voilà. Donc maintenant, je vais créer une transition en faisant clic droit sur normal, Make Transition jusqu'à Explosion. Et évidemment, ça devra passer de l'état normal, je dirais, à, à Explosion. Euh, à partir du moment, ici, où je fais un petit plus, ma condition sera le trigger normal. C'est-à-dire, quand je vais appeler ce trigger, tout simplement, euh, Explosion, pardon. Quand je vais appeler ce trigger Explosion, ça va passer de normal à Explosion. Ensuite, je vais faire la même chose. et Je vais revenir ici. Et évidemment ici ça va être tout simplement normal c'est à dire que ici je vais revenir en l'état normal donc ça c'est parfait alors on va faire play ici euh, on va euh, alors le problème c'est que ça va aller assez vite donc je vais essayer de tester mon explosion assez rapidement voilà on peut voir que ça fonctionne voilà et ici normal voilà, donc on peut voir qu'ils viennent bien de l'état euh, l'un à l'autre. Alors, évidemment, ce qu'on va faire ici, on ne veut pas que ça joue jusqu'à la fin. Donc, on va décocher ici, euh, explosion, ici, as exit time, que ce soit pour les deux transitions. C'est-à-dire que ça n'ira pas jusqu'au bout. À partir du moment où on va l'appeler, tout de suite, ça va passer à l'explosion. Comme ça, c'est plus instantané. Donc, on va faire ça. Alors, maintenant qu'on a fait ici notre, notre animateur, on va pouvoir maintenant coder ça pour voir comment on peut faire. Donc dans notre script ici, euh, player PlayerController, on va créer une nouvelle méthode pour la dissocier, ce sera un peu plus simple, qui va s'appeler void, void player explosion. Alors pourquoi je la sépare Parce qu'il est possible que par la suite quand on va faire tirer nos, nos, nos aliens, qu'on ait besoin ici de l'explosion du player. Mais ce ne sera pas la même chose. Là, on peut voir que l'alien a tué les players. Là, en l'occurrence, ça, ça va être un peu différent. Enfin, en tout cas, on verra bien. Donc, je préfère les dissocier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va prendre notre animateur qui est sur le même objet. Donc, getComponentAnimator. Donc, l'animateur. je vais le retrouver. Voilà. Et je vais lui utiliser ici, setTrigger. Pas target, setTrigger. Donc, setTrigger qui va me permettre, en fait, de passer, maintenant, euh, mon trigger, explosion, voilà, tout simplement. Donc, j'appelle mon comme si je cliquais dessus, je simule. Alors, ensuite, euh, bah, on va aussi utiliser l'audio source. Donc, on va faire audio source. Alors, on n'en a pas encore ici. Alors, on pourrait faire un get component sur l'audio source. Ouais, j'en aurais besoin qu'une fois, donc je vais faire ça. Audio source... Voilà, et je vais faire ici un euh, play tout simplement. Pourquoi Parce que je ne vais pas m'embêter avec le son à gérer. Je vais aller au niveau du Niki. Je vais prendre mon player. Je vais ajouter ici un, euh, une audio source évidemment. Et cette audio source, on va lui passer en son évidemment le son d'explosion. Ce son d'explosion, on va découcher play on awake parce que ben bah, on ne veut pas que ça joue au démarrage. Donc maintenant, si on teste de nouveau, on va voir ce qui se passe. Donc je remets ici en route. Voilà. Et on peut voir que bah, rien ne fonctionne. J'ai bien mon player dead, mais on va aller essayer de comprendre pourquoi, parce qu'en plus, on n'a pas d'erreur. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi euh, ça ne fonctionne pas. Donc on retourne ici dans le dans le, le code et c'est tout à fait logique parce que j'ai complètement oublié ici de lancer encore une fois Player Explosion, donc là on stoppe le, le script et on fait Player Explosion, alors vous m'excuser vous pouvez voir que ça arrive à tout le monde voilà, donc là ce sera un peu plus logique parce que là ce que j'ai fait n'était pas euh, pris en compte Voilà, on peut voir qu'il y a bien euh, ici euh, l'explosion qui joue. On peut voir que ça s'arrête bien, c'est parfait, le son c'est bon aussi. Le souci c'est que ça joue en boucle. Bah oui, c'est assez logique parce qu'au niveau de l'animateur, on peut voir que ici mon animation explosion se joue en boucle. Donc pour ça, tout ce que je vais faire, simplement c'est ici, faire un double clic sur l'animation et je vais faire décocher loop time. Et je vais faire pareil pour normal, parce qu'en fait il n'y a rien. C'est-à-dire que cette, cette animation se joue en boucle, c'est juste euh, le sprite, donc ça ne sert à rien. Donc on va retester tout de suite et on va pouvoir observer maintenant. que ça fonctionne bien. Alors, si vous avez des soucis au niveau de l'animation, euh, un petit peu de lenteur, j'en ai eu aussi. Il faut savoir que vous pouvez très bien aller au niveau de votre animateur ici et euh, décider ici, la transition en fait qui opère, vous pouvez la, la faire à, à zéro. C'est-à-dire que là, c'est ce que je fais pour les deux. Donc, je vais aller euh, ici sur ma transition explosion je viens de la faire, Et sur la transition ici, je vais la réduire de manière à ce qu'elle soit euh, instantanée, tout simplement. Voilà. Donc, si maintenant on teste, on va pouvoir observer qu'on a bien l'effet escompté. C'est-à-dire qu'on a l'explosion et notre player, en fait, qui disparaît. On va pouvoir voir ça. Voilà. Voilà. Et euh, bah, tout fonctionne très bien. Maintenant, on va devoir refaire repartir cette vague. C'est-à-dire que maintenant que je suis mort, cette vague, la première chose que je vais faire, c'est repartir à son point initial. Et moi, je dois pouvoir rejouer et je dois aussi enlever une life. Mais on va déjà coder ce comportement. Donc, pour ce faire, on va retourner au niveau du node script. Donc, le script wave. Et ici, bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va devoir euh, créer une nouvelle euh, méthode. Euh, qui va nous permettre de redémarrer, ici, on va faire une méthode publique, parce que de nouveau, elle va être euh, accessible depuis déjà, on va l'appeler restartWave. Donc, je vais ici euh, utiliser, alors pourquoi il est en rouge un type de retour. Alors, excusez-moi, j'ai oublié Void. Uh, voilà. Donc, une fois maintenant que ça c'est fait, je voudrais aussi qu'elle redémarre, mais à partir d'un certain délai. Je ne veux pas que ce soit instantané quand le player s'est fait toucher. Donc, ici, on va passer un paramètre au niveau de la méthode qui va être, par exemple, de type float, qui va être délai, le délai de redémarrage. Alors, de nouveau, pour utiliser un délai, qu'est-ce qu'on fait bah, Vous commencez à avoir l'habitude, on va utiliser un IE enumérator. Cet IE enumérator, je vais l'appeler restart tout simplement. En paramètres, il aura de nouveau un float qu'on peut appeler D, mais là, je vais l'appeler délai de nouveau. Ce sont des variables privées, donc ça ne pose aucun souci. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ici un start de la routine. Euh, cette coroutine s'appelle restart. Et en paramètres, je vais passer par exemple le délai ici qui a été passé. Donc on comprend bien, ici c'est simplement euh, ma Restart Wave attend une flotte délai, je lance la coroutine la coroutine s'appelle Restart, et ici je passe le délai que j'ai passé au niveau du Restart Wave, je le passe de nouveau dans les numérateur ce qui me permettra de récupérer le délai. Alors qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais déjà faire un yield, hein, premièrement, yield, return, new wait, ah, pardon, new wait for seconds. Et là, on va passer bah, le délai. Ce sera la tempo, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on se doit faire bah, On doit remettre maintenant euh, notre vague à la position d'origine. Or, on ne la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va de nouveau aller créer deux variables au niveau de notre script. Voilà. Euh, donc, on en était ici. Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais euh, mettre un petit commentaire qui va être redémarrage. Redémarrage. Restart. Redémarrage. Voilà de la vague. Alors, au niveau de ça, qu'est-ce que j'aurais besoin bah, J'aurais besoin d'une position, donc je vais prendre un vecteur 2 qui va s'appeler position initial wave. Voilà, c'est la position initiale de la vague. Jusque-là, c'est une variable qui va nous servir à ça. Ensuite, je vais utiliser, je suis dans la wave, donc j'aurais besoin d'aller accéder au player controller. Donc, je vais tout de suite le récupérer, on va gagner du temps. Donc, player controller, je l'appelle player controller avec un p minuscule, hein, la différence, c'est une variable privée. Je vais dire ici tout simplement ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire bah, Au niveau de le wake, ici, je vais aller assigner mes variables. Donc ici, assignation du nombre d'aliens. Bah ici, euh, je vais l'appeler. Euh, oh, C'est l'assignation ou récupération. Alors, position initiale. Voilà, je vais mettre. Alors, cette position initiale, bah, je vais utiliser maintenant le euh, position initiale wave que je viens de créer, qui est de type vecteur 2, vector 2 pardon, et je vais dire au démarrage du jeu ici que c'est égal à la transform position. C'est-à-dire que ce sera tout simplement la position de départ de ma vague. Ça, c'est parfait. Euh, Qu'est-ce que j'aurai encore besoin bah, Le player controller qu'on vient de créer. Donc, j'affecte dans mon player controller minuscule. Je vais dire tout simplement que c'est égal à quoi À GameObject donc ça, c'est maintenant. Je pense que c'est. Euh, vous savez ce que c'est. Je vais aller chercher l'objet qui s'appelle le player et je vais aller chercher son composant qui s'appelle player controller, ce qui me permettra maintenant d'utiliser cette simple variable dans tout mon script player controller plus facilement. En plus, elle sera chargée qu'une seule unique fois, ce qui est beaucoup plus logique. Donc une fois que ça c'est fait, on va redescendre. Voilà. Et euh, bah, je vais pouvoir tout simplement ensuite, dès que ici mon YEL est terminé avec le délai, je vais assigner de nouveau la point position actuelle de la vague, hein, je répète, à la position, alors c'était position initial wave. Voilà, donc c'est un vecteur 2, aucun souci. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est qu'ensuite, je vais devoir redémarrer la vague. Euh, donc pour redémarrer la vague je vais utiliser de nouveau parce que qu'est ce qu'on a fait pour stopper la vague on stoppe toutes les coroutines et en l'occurrence qu'est ce qui nous fait ici bouger la vague c'est lieu enumérateur numérateur move wave comme vous pouvez le voir donc ce qu'on va faire on va relancer la coroutine juste après avoir positionné ici euh, notre vague donc on va pouvoir tester alors là on va pas voir grand chose je vais le laisser en maximise on play mais on va pouvoir observer plusieurs choses. Donc, il y aura bien collision, il devrait avoir une tempo. Alors non, parce que je ne l'ai pas appelé. Excusez-moi encore une fois. Alors à chaque fois, je vais vous le faire. Hein. Excusez-moi encore. Donc maintenant, il faut bien ici que euh, j'appelle mon restart wave. Et le restart wave, alors c'était où c'était ici, donc on avait une explosion, on avait ici le son qui était joué, et ici on va relancer Restart. Alors du coup là c'est pas dans ce script, euh, c'est dans le Wave, oui je dis bien. Donc est-ce qu'on a sorti une Variable Flower Alors je vous conseille de sortir des variables pour les scripts parce que vous pouvez voir que c'est assez embêtant. Donc là on n'a rien fait de nouveau au niveau des déclarations, donc on va se mettre juste en dessous ici. Euh, ah bah si WaveScript il est là aussi, je l'ai bien dit, j'ai bien dit une bêtise, on l'avait fait là, donc on l'a dû le charger au start. Oui voilà, bon, on se mélange un peu les pinceaux à la force. Donc euh, ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller chercher mon Wave euh, Script et je vais chercher la, maison, la méthode RestartWave sans aucun argument. Alors si justement il y a un argument. Parce qu'ici j'ai mis un délai, voilà, on peut bien le voir. Donc je ne sais pas, allez, on va mettre une flotte en délai. Ce qui devrait suffire, on aurait pu mettre deux, mais on verra bien ce qui se passe. Donc c'est parti, on lance, et on va voir maintenant si ça opère bien, si ça collision. Donc on devrait bien exploser parce que ça, il n'y a pas de souci. Ça explose bien, et là on peut voir que la vague redémarre. Le problème, c'est que moi, je ne suis plus là. Alors, on peut voir qu'il y a de la collision quand même, mais en fait, je ne le vois plus. Alors pourquoi Ça, on va devoir aller voir au niveau de l'animation comment ça se passe. Donc au niveau de l'animation ici, explosion, qu'est-ce qui se passe On a pu voir que, en fait... On va pouvoir ici euh, passer donc de l'animation, on aura la première explosion, la seconde explosion, et ensuite on coupe le premier ici tout simplement pour ne voir euh, à l'écran dans l'animation notre sprite, et ensuite un deuxième qui nous sert simplement ici pour avoir une petite longueur supplémentaire, pour pas que ça s'arrête là. Bon, encore une fois... Alors l'idée ici maintenant, c'est qu'en fait, je reste bloqué au niveau de mon animateur. Je suis dans Explosion, donc je dois ressortir ici. Et pour ressortir, je dois en fait envoyer le trigger normal. Donc c'est ce que je vais devoir faire. Mais euh, ça ne va pas suffire, parce que regardez, on va retourner au niveau du code, et donc ici dans le PlayerController, on va créer ici une nouvelle méthode qui va s'appeler, qui va être publique, donc public void, et on va l'appeler InitPlayer. Alors, cet init player va nous servir tout simplement à remettre le player en place. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais faire un get component sur mon animator. Animator. Et euh, je vais aller chercher et envoyer mon trigger, tout simplement, qui est le trigger normal. Donc, ça va me permettre de faire ça. Alors, on va pouvoir observer aussi... Alors, évidemment, cet init player, maintenant, je vais devoir le lancer à un moment opportun pour que, justement, ça fonctionne. Donc, on va le faire dans le Wavescript. À partir du moment ici, on fait un on, on start coroutine mousse pour faire repartir notre vague. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire On va aller chercher notre script player controller. On avait déjà fait une variable et on va aller chercher la méthode publique qui s'appelle init player tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir tester pour voir ce qui se passe. Donc j'enregistre tous mes scripts, on retourne dans Unity et on refait un essai. Donc on va se mettre ici comme ça, ce sera un peu plus sympathique à regarder. Voilà. Et si maintenant il y a collision, on va voir s'il y a du changement. Voilà, on peut voir qu'il est bien en place. Par contre, le souci, c'est que, regardez, je peux bouger et tirer en même temps. Et là, on peut voir qu'à la deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, on va revenir dessus. Mais aussi, on peut voir qu'on peut bouger et tirer en même temps. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici du player controller, on peut voir qu'on peut bouger, si je ne dis pas de bêtises, ici, move player, ici. Euh, donc... Ici, on peut voir que quand on a une variable qui nous permet de savoir si on shoote shoot pas. Donc, en fait, en toute logique, on va mettre ici « if ». Si je peux shooter, voilà, ça voudra dire tout simplement pardon, que je peux me déplacer. Donc, on va se servir tout simplement de ça. On va claquer ici tout le code qui est là. On va le mettre là. Donc, évidemment, « can shoot » est égal à tout, c'est bon. Or, maintenant... Quand euh, mon player va exploser, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est par exemple ici dire euh, can shoot égale... Alors on va laisser ça comme ça et on va mettre can shoot égale false. Ce qui va me permettre ici de ne plus bouger en même temps parce que je ne pourrai non seulement plus tirer, mais en plus je ne pourrai plus me déplacer grâce ici à ma condition euh, can shoot. Donc ça, ça va régler le souci, c'est déjà une bonne chose. Euh, donc maintenant, euh, on va pouvoir bah, le tester hein, parce que le mieux c'est de le tester. Donc je me fais avoir et on va voir... Vous voyez je tire je bouge rien ne se passe voilà alors d'ailleurs pour que je tire que je bouge faudrait que j'ai cliqué voilà et là on peut voir que ça fonctionne plus d'ailleurs je ne peux plus tirer pourquoi parce que bah évidemment quand j'inite mon player je vais lui dire ici can shoot égale true ce qui va me permettre maintenant de retirer et de pouvoir me déplacer aussi parce que là je ne peux plus donc je vais faire ici esprit on peut voir que je peux tirer hein. Et là, je tire, je saute, on peut voir, vous voyez, que ça ne bouge plus. Donc, c'est parfait. Le problème est réglé, c'est-à-dire que je ne peux plus me déplacer quand je suis mort. Et on peut voir qu'ici, ça revient bien. Alors, tout à l'heure, on a eu un petit souci. Je vais essayer de recomprendre pourquoi. Alors, on va, tout, on va se faire toucher. Voilà, c'est bon. Je repars bien. Ça va bien. Donc tout va bien. Il n'y a aucun souci. Je peux les tirer, vous voyez. Et vous pouvez voir que quand je vais en shooter... En fait, la vague redémarre à la position d'origine. Ici, la position, rappelez-vous, je l'ai déplacée un peu plus bas. Mais si on la remet plus haut, elle va repartir à sa position d'origine avec les ennemis qui ont été euh, tués. Donc c'est parfait. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à voir, on va voir un petit peu par la suite. Mais ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est de faire un système ici pour euh, mes slots. Parce qu'on peut voir que mes slots... Ben, euh, maintenant l'idée c'est de pouvoir tout simplement à chaque fois que je me fais tuer, ben, ici d'enlever une slot. Et quand il n'y aura plus de slot, ben, évidemment on est en game over. Donc ça on va voir tout de suite comment on peut faire. Alors on va gérer ici nos slots, pour ça on aura besoin d'un nouveau script. Donc évidemment qu'on va affecter euh, ben, tout simplement ici à notre txt live, on va le mettre ici. Donc on va aller dans les scripts et on va créer ici un c -Sharp script qu'on va nommer par exemple live tout simplement. Voilà. Évidemment, je vais l'affecter, comme vous avez pu le voir, à mon objet, ici, euh, « txt live ». On va éditer ce script ensemble, et on va voir comment on peut opérer. Donc là, l'idée, c'est de créer un petit système qui nous permet très facilement de gérer les vies. Donc, on va enlever tout ça, et on aura besoin de variables. Alors, on aura euh, besoin d'une variable, on va la mettre en public dans un premier temps, « GameObject ». Donc, on va ici créer un tableau de GameObject, qui va comporter nos slots, donc il va s'appeler « slots ». Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire bah, On aura besoin ici euh, d'une variable euh, bah, qui va pas être publique hein, Je ne vois pas pourquoi je la mets en public. Int, ah si, si, public pardon euh, Si, parce qu'on va devoir... Alors non, pas vraiment, elle peut rester en privé, ce sera plus simple Donc private, alors, je vais même le mettre On va mettre int et on va l'appeler euh, remaining euh, slot Voilà donc cette variable ici, remaining slot, on va s'en occuper euh, tout simplement au start ou à l'awake. Donc je vais utiliser ici le void awake qui se lance avant. Euh, et qu'est-ce qu'on va faire à l'awake ben, On va tout simplement définir nos slots. Donc déjà, on va dire que slot euh, il est égal à gameobject.find. Et là, on va servir en fait des tags. Object with tag. Donc là pour le moment je n'ai pas encore de tag, mais je vais l'appeler slot, le tag. Donc je vais les ranger en fait dans mon tableau de gameobject tout simplement. Et remining slot va être égal tout simplement à mon tableau de slots .length longueur Voilà. Donc, euh, ici, volontairement, je vais mettre du public pour les deux, mais on va pouvoir enlever les deux. Donc, j'enregistre et on va regarder ce qui se passe au démarrage. Donc, j'ai bien ici mon script qui compile. Et si on lance le script, on devrait pouvoir observer que j'ai bien ici... Alors j'ai aucune slot, on va regarder pourquoi. Euh, le tag, pardon, excusez-moi. Donc ici on peut voir qu'au slot j'ai aucun tag. Donc j'ai pas de tag ici, je vais faire un add tag. Et évidemment on va créer le tag slot qu'on vient de créer. Voilà, on l'enregistre et maintenant on l'affecte à nos trois slots. Voilà, slot. Maintenant si je relance on verra un peu plus clair. Donc si maintenant je sélectionne mon TXT Live, on peut observer que j'ai bien par défaut ici, quand je lance mon script, on peut voir que j'ai bien un size de 3 et mes trois slots qui sont bien renseignés. 1, 2, 3. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir acturer, maintenant euh, agir dessus. Alors comment on va faire ben, On va créer de nouveau une méthode publique. Ce sera plus simple pour gérer les slots. En fait là, on va simplement en perdre des slots. Donc ce qu'on va faire, on va, euh, on va créer une variable publique qui va s'appeler, bon, Allez, on va dire, lose slot. Je perds un slot, voilà. Donc si je perds un slot, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais prendre remaining slot et je vais dire qu'il est égal à euh, moins égal 1. Je décrémente en fait de 1. Maintenant, euh, bah, je vais devoir tout simplement faire un switch. Hein, C'est pour ceux qui connaissent, bon, je pense que vous connaissez une condition qui va être plus rapide ici à gérer avec un switch. Sur remaining slot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement ici tester les possibilités. Bon, 3, on n'en a pas besoin. Par contre, on démarre à 3. Par contre, si j'ai 2 en valeur, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais dire que slots euh, et l'index 0, à ce moment-là, je vais faire un set active et entre parenthèses false pour le désactiver. Évidemment, j'ai terminé. Je fais un break. Voilà, ça sort de mon switch. Ensuite, je vais avoir un case. On va remonter un peu. 1. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ben, Je vais faire un slots. Et là, je vais désactiver tout simplement le 1 et je vais faire un set active de nouveau, false, pour désactiver le deuxième quand je n'ai plus qu'une vie. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste Alors, le break à ne pas oublier. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste ben, C'est case 0, qui va être bien intéressant parce que case 0, ça voudra dire qu'on est mort et qu'on n'a plus rien. Donc, à ce moment-là, la première chose que je dois faire, c'est évidemment désactiver le slot 2, qui est en fait le troisième. Alors, par contre, on va aller voir au niveau... Euh, alors j'ai un petit doute, si c'est bien ça hein. break voilà et euh, ici en fait on sait qu'on est en game over donc ce que je vais faire pour que ce soit plus simple, je vais créer une nouvelle void ici parce qu'on ne va pas gérer le game over ici mais on va l'appeler game over, pour bien dissocier encore une fois c'est assez important plutôt que d'avoir des gros pavés et ici avant le break je vais faire ainsi un game over Voilà, je vais aller chercher cette méthode qui est privée et là on va marquer print game over, ce sera la chose à gérer un peu plus tard donc voilà pour notre système de slot, on peut voir que c'est assez simple à comprendre. Donc si maintenant, euh, non avant toute chose, il faudra quand même retourner dans notre script ici qui va être le player controller. Et on va devoir lancer justement ici notre live lose, enfin euh, perd une live. Euh, par contre je suis en train de réfléchir ça, on ne va pas le mettre là. On va le copier et on va le mettre ici, ce qui me semble un peu plus euh, logique, hein, on lance la, la start ici. Donc ce qu'on va faire ici, après l'explosion par exemple, on va aller euh, lancer notre lose slot de, euh, du script... Ici, qui est live, comme on peut le voir. Alors, encore une fois, on pourrait créer une variable. Mais là, je n'ai pas l'impression que je vais devoir y retourner. Donc, je vais faire ici un gameObject.find. Évidemment, euh, l'objet s'appelle... Alors, au niveau ici, c'est live. Donc, ici, on va écrire txt live Et on va faire un get component évidemment, de son script, pardon, qui s'appelle live. Et là, on aura accès à la méthode publique qui va être loseSlot. Et évidemment, il n'y a pas d'argument. Donc, si maintenant, je fais ça... On va pouvoir observer que si je lance le jeu, alors on va le faire en plein écran pour qu'on voit si ça fonctionne. Donc je ne touche à rien, on devrait voir une live disparaître en théorie si tout est bien, si tout est bien pris en compte. On peut voir que j'ai bien perdu une vie. La deuxième aussi. Et au niveau de la troisième, on devrait... Voilà, on peut voir ici que j'ai bien Game Over. Alors évidemment, ça continue parce que j'ai pas géré, mais on peut voir que dans la console, j'ai bien mon Game Over qui est parti. J'ai bien trois players, trois fois dead et ici Game Over. Bon, ça, c'est que du, de l'aide ici pour le développement, mais on peut voir que bah on est euh, tout simplement ici un système qui fonctionne. Alors évidemment, pour le Game Over, on va juste faire ça pour s'en rendre bien compte. C'est-à-dire qu'au niveau ici euh, de live, quand on est en Game Over... On pourrait tout simplement aller euh, ben, chercher ici au niveau euh, de la wave, stop wave ce euh, cette méthode publique. Donc encore une fois, on peut faire de la même manière, parce qu'ici je n'ai pas le wave script comme on peut le voir. Donc on va faire un gameObject.fine, euh, on reviendra certainement là-dessus, mais là pour qu'on comprenne bien que c'est en game over, on va aller chercher donc l'objet wave de nouveau, on va faire un get getComponentWave, euh, wave avec un W majuscule, voilà. Et si ici si, je peux faire un stop wave tout simplement. Ce qui va me permettre de bien voir le game over et tout ça. Bon voilà pour cette partie. Vous pouvez voir qu'elle était assez complexe à mettre en œuvre malgré tout. Ce n'est pas forcément évident. Je vais le mettre ici à côté pour qu'on voit bien. Voilà. On va essayer d'agrandir un peu. On va avoir un petit ici. Mais on peut observer que euh, en fait on a euh, le comportement qu'on veut. On a bien ici. On peut donc détruire. On peut bien euh, ici voir que la vague repart bien à son point d'origine. Voilà je perds bien une slot de vie. Je peux les tuer, voilà, on peut voir que je rentre bien en collision, ils s'arrêtent, tout va bien. Et là, ici, je devrais arriver à mon game over, donc ça devrait, euh, en théorie repartir alors ça repart quand même on peut voir bon c'est tout simplement un petit réglage à voir pouvoir que cette signe c'est rien à rien mais on y reviendra plus tard en tout cas dans cette session on a pu voir que ben on a pu régler euh, ce petit souci on a maintenant la possibilité de faire exploser notre player qui est c'est en plus bien lié avec ici nos slots donc on pourra voir comment faire alors euh, évidemment maintenant on peut et on doit gagner alors évidemment j'ai modifié ici euh, l'emplacement de la wave. vous, vous doutez bien si mon objet wave, si je repars ici en 2D, on peut voir qu'il est un peu plus bas. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est le remonter un peu plus haut, évidemment, pour le remettre au point, euh, au point normal de départ. Je vais volontairement, ici, je ne vais pas le faire trois fois ou alors je le fais en accéléré. Et on peut bien voir que notre vague redépart tout à fait correctement. Bon, là, évidemment, on a modifié la vitesse et autres. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Donc j'espère en tout cas que cette, euh, cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Pour les ressources, que ce soit ici, le son ou autre, vous le récupérez sur l'article du site. Le lien est sous la vidéo. Euh, et puis le code source complet sera de nouveau accessible. Donc je vous encourage à aller consulter l'artiste, à le récupérer ou à récupérer le son si vous voulez reproduire ça. Donc voilà, on avance tout doucement. Maintenant, euh, on, est, on peut perdre la partie, je dirais, même si on n'a pas géré le Game Over. Mais en tout cas, on gère les vies de notre player. Ça, c'est intéressant. On peut scorer. Euh, et... Et ensuite, il bah, y a encore pas mal de choses à voir, notamment, là on peut voir qu'on va devoir aussi euh, refaire repartir la vague quand on a gagné. Je vous rappelle que ça, on l'a déjà codé aussi, rappelez-vous, euh, dans notre wave script, on a ici euh, une méthode « wave is empty » qui est lancé à chaque fois pour voir s'il reste des aliens. S'il n'y en a pas, bah on met Print Windis Leven. Or, là, on va devoir relancer aussi euh, bah, notre vague, et on va surtout ensuite devoir implémenter un système un peu plus complexe, c'est-à-dire que la vague accélère à chaque vague, on va numéroter nos vagues, et euh, en fonction des vagues, bah, on va devoir plus ou moins euh, accélérer la vitesse, rendre le jeu plus difficile. Parce que si toutes les vagues sont les mêmes, ça n'aurait aucun sens. Donc on va évidemment jouer avec pas mal de choses. On va voir comment on peut faire. Mais ça, on le fera par la suite. Là, on a ça à faire. Il nous reste encore à voir aussi le tir de nos ennemis. Euh, donc ça, on le verra certainement dans la prochaine vidéo. Là, on commence à avoir un jeu qui prend euh, forme. En tout cas, moi n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, le prochain épisode euh, de ce Space Inventors.